Combien dépensez-vous tous les ans pour la maladie Cessez de dépenser pour les maladies, investissez sur votre santé et celle de votre famille. Cet appareil révolutionnaire va produire des résultats incroyables sur votre santé. Utilisé à titre préventif et curatif, il a aidé de nombreuses personnes à travers le monde à améliorer significativement leur santé et leur vie. Même pour certains cas, Désespérés. Nous sommes convaincus qu'il en sera de même pour vous. Voici quelques résultats que beaucoup d'utilisateurs ont obtenus à titre curatif. Des patients de paralysie faciale guéris, des patients victimes d'AVC retrouvent leur mobilité normale, des patients souffrant de la goutte complètement guéris, des patients souffrant de problèmes de peau guéris, des patients souffrant de varices guéris en une heure des plaies inguérissables cicatrisées, des problèmes d'acné résolus, des problèmes de vitiligo résolus, des problèmes de thyroïde considérablement résolus, des problèmes de douleurs corporelles et articulaires résolus, des problèmes de digestion résolus, des problèmes inflammatoires également résolus. Si HytraCare e fonctionne si bien à titre curatif, il est encore très efficace à titre préventif, car prévenir vaut mieux que guérir. Utilisé à titre préventif, vous éviterez des maladies non transmissibles, MNT, ou encore des maladies chroniques. L'OMS déclare dans un rapport sur son site officiel que les maladies non transmissibles, MNT, tuent plus de 41 millions de personnes chaque année, soit 71% de tous les décès dans le monde. Chaque année, plus de 15 millions de personnes meurent d'une MNT entre 30 et 69 ans. 85% de ces décès prématurés surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les principaux types de MNT, maladies non transmissibles, sont les maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire les AVC, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Ces chiffres sont très inquiétants, n'est-ce pas? Si vous ne faites rien maintenant, rien ne sera fait pour vous non plus. Pourquoi est-ce que ITERAKER est aussi efficace? On n'a pas le temps de vous donner tous les détails dans cette vidéo, mais il faut retenir que ITERAKER e combine des principes scientifiques très anciens et les technologies les plus innovantes dans le monde scientifique et fonctionne aussi sur des principes de la médecine chinoise. ITERACARE est un appareil de physiothérapie révolutionnaire qui présente de nombreux avantages, parmi lesquels nous allons cité citer 8. 1. Itéraker redonne à votre eau sa structure normale. 2. ITERACARE active les cellules dormantes. 3. ITERACARE élimine les cellules malades et les cellules mortes. 4. Itraker accroît la capacité d'auto-guérison. 5. Itraker nettoie les méridiens et les canaux lymphatiques, ainsi que les glandes endocriniennes. 6. Itraker améliore la microcirculation sanguine. 7. Itraker contrôle et gère la circulation sanguine. 8. Itraker élimine les excès d'eau dans le corps. Itraker fonctionne pour des milliers d'utilisateurs à travers le monde. Il fonctionnera pour vous à coup sûr qu'est ce qui serait plus facile pour vous continuer à dépenser des sommes faramineuses chaque année pour soigner des maladies ou investir une fois maintenant sur votre santé pour plusieurs années de plus un it acheté maintenant c'est pour toute la famille et pour plusieurs années je sais que vous désirez vivre en bonne santé et le plus longtemps possible pour profiter de la vie. Je sais aussi que vous ne souhaitez pas faire partie des prochains 41 millions de personnes qui seront victimes de maladies non transmissibles. Alors, vous avez une seule chose à faire. Cliquez tout de suite sur le lien dans la description ou sur le bouton sous cette vidéo pour vous donner à vous et à votre famille une meilleure santé en 2022. La clé de votre santé est à un clic de vous. Cliquez maintenant.